Quelques questions sur la chaîne de transmission dans GSM et principalement sur l'entrelacement. L'entrelacement ou interleaving en anglais consiste à insérer des bits de contrôle entre les bits de données, à faire un OU exclusif de la séquence à transmettre avec une séquence pseudo-aléatoire, à modifier l'ordre des bits avant le codage correcteur à modifier l'ordre des bits après le codage correcteur ou à insérer un bit de parité portant sur n bits juste après ces n bits. Une seule réponse doit être sélectionnée. Quel est l'intérêt de l'entrelacement Est-ce que c'est d'avoir des meilleures performances de correction pour des erreurs qui arrivent en bloc ou par salve d'erreurs Est-ce que ça permet d'avoir un plus faible délai de transmission, est-ce que ça permet de corriger systématiquement toutes les erreurs qui, arrivent dans, qui peuvent se produire dans un paquet, ou est-ce que ça permet d'améliorer la sécurité de la transmission en évitant le décodage par des tiers